Dubois comment il est la réunion C'est Tijan, avec un Y. Aujourd'hui nous voit Bastère, Marmaille longtemps avec trois notes. Le Do, le Fa et le Sol. Donc euh, j'utilise un capot, la troisième case. Et nous commence tout de suite après l'intro. Ok, comme d'habitude, effets spéciaux. Tac, tac. Un effet spatial. <rire> ok. Donc c'est en boucle. Le Do, le Fa, le Sol et le Do. Donc on va essayer de regarder un peu la rythmique de la main. Oh là là. M'a dit tac tac, mais il m'a pas fait le tac par ici. Ah. Maman. Bon, mais tant mieux. Je vais dire, on recommence. Parce que m'a le fait. Ok, alors on m'a fait tac tac maintenant. Tac. Tac! La main appuyée. Ok! Donc, première note, le Do. Deuxième note, le Fa. Troisième note, le Sol. Et pour finir, sur le Do. Voilà. Ça, c'est les notes tournées en boucle. Là, simplement en jouant comme ça, on entend déjà le dit pas mal le secret tamarin là-bas. Bon, pour tout est gâté, même quand on commence l'eau samedi, nous t'es ça va tamarin, nous samedi, nous t'es ça tamarin avec ça La bala get dans la cuisine, banda bouffé gâteau. Sotte dit à nous, la bala maman, get dans la cuisine, banda bouffé gâteau. La rythmique de la main droite, bas au oh, bas au oh, bas, comme euh, comme d'habitude, bas au bas au bas. Dis pas moi le chicotama. Les patins carrés, six côtés, grand canal pour voir J'ai déjà moi tu préfères manger les sons qui sauf et gâter En matin, le corps les casse-là, de moi de à virer. Une vie d'un d'argent, bien j'en nous tout battre la main Cousine, ma tante, mon mou, tout ensemble donne le rein. Une fille d'un d'argent, bien j'en nous tout battre la main Tonton cousine, ma tante, mon mou, tout ensemble dans le rein. Samedi, nous t'ai saver au Tamarine Avec ça, nous t'ai fait un lourd secret Samedi, nous t'ai saver au Tamarine Avec ça, nous t'ai fait un lourd secret si Ça te dit à nous, viens la Palama M'aille, dans la cuisine, bon appu fait gâteau Ça te dit à nous, viens la Palama M'aille, dans la cuisine Bon à pour faire gâteau, gate dans la cuisine. Bon à gâteau, ça te yeux la roue. Là bas des six au main, ça te fait se capter côté piment marin. Là te à nous viens là pas la mamaye, gate dans la cuisine. Bon à pour faire gâteau. Donc voilà un peu les notes pour Baster, Marma et longtemps. Donc vous avez vu, j'ai essayé de varier entre les positions des notes et la rythmique de la main droite. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce, un commentaire, partage la vidéo. Euh, n'hésite pas à me suivre également sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Abonne-toi à ma chaîne, active la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tuto. Doubois